Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler de mon expérience de 12 ans de trading et je peux vous assurer que la seule technique de trading efficace c'est celle qui consiste à couper rapidement vos pertes et à laisser courir vos gains. Vous avez peut-être déjà entendu cela mais je peux vous assurer que j'ai essayé toutes les autres techniques et ça ne fonctionne pas. La seule qui fonctionne c'est effectivement de ne jamais laisser un trade partir en négatif, ne pas prendre des grosses pertes, essayer de perdre maximum 2, 3, 4 à la limite 10 points si vous tradez le DAX. Euh, mais ne jamais prendre 50, 100 points, euh, bien sûr ça peut vous sembler euh, euh, excessif euh, ce genre de choses mais je peux vous assurer qu'avec l'expérience c'est réellement ce que j'ai vu. Donc si vous voulez arriver à des bons résultats, euh, il faut absolument une méthode qui vous enseigne comment couper rapidement vos pertes et laisser courir vos gains. Moi j'enseigne le scalping, vous avez ma formation ici en dessous et vous verrez qu'avec le scalping ça vous permet de laisser courir vos gains également. Il m'arrive de laisser euh, un trait ouvert euh, toute la journée voire même euh, deux jours d'affilée et euh, ça vous permet de faire des gains très importants en ayant euh, protégé votre position donc sans aucun stress. Ce que je fais donc avec la méthode que, que j'enseigne, vous trouvez un lien ici en dessous et en haut de la vidéo, c'est de vous permettre donc de choisir le bon moment pour rentrer et protéger très rapidement votre position. Ensuite si le marché monte de 100 points à 200 points vous n'avez plus aucun stress. C'est-à-dire qu'au moment où vous ouvrez votre position, une minute après vous êtes déjà tranquille, vous n'avez plus aucun stress. Contrairement à ce que disent ceux qui pensent que le scalping euh, c'est risqué euh, et c'est stressant, pas du tout vous risquez beaucoup moins en faisant du scalping avec ma méthode que si vous faites du day trading vous allez peut-être attendre que le marché remonte alors que vous êtes déjà en perte de plusieurs dizaines, centaines voire milliers d'euros. Donc ne, vous pouvez faire confiance à mes 12 ans d'expérience. N'écoutez pas ceux qui disent qu'il ne faut pas mettre de stop loss, Ça c'est la pire des choses, le pire, le, le pire des conseils qu'on peut voir et je vois actuellement des gens qui, qui se mettent à donner des conseils en bourse alors qu'ils n'ont jamais fait euh, de trading et de bourse et qui vous disent surtout il ne faut pas mettre de stop loss. Ça c'est du grand n'importe quoi qui vous conduira un jour ou l'autre à la catastrophe, Vous allez exploser votre compte. Donc coupez toujours rapidement euh, vos trades en perte, et attendez, euh, vous allez peut-être vous y prendre à deux, trois fois avant d'avoir le trade qui part réellement dans le bon sens, si vous suivez bien sûr euh, les signaux tels que ceux que je vous donne dans mes formations. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est la seule manière efficace si vous voulez un jour devenir un trader gagnant. Je peux vous dire que j'ai assez euh, d'années de bouteilles, d'expérience pour... Euh, Pouvoir vous dire ça avec certitude, ne cherchez pas une autre méthode, c'est la seule qui vous donnera des bons résultats et qui vous permettra réellement de gagner beaucoup d'argent. Voilà j'espère que vous suivrez mon conseil, si vous n'avez pas une bonne formation je vous enseigne comment trader avec succès avec ma formation que vous trouvez ici en dessous et euh, j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé ma vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la.